Évidemment qu'un bon film résulte avant tout d'une expérience de vie. Ce serait vous mentir de vous dire que la crise du Covid ne m'a pas inspiré, bien au contraire. Après mon film La Marcheuse, qui traitait de la grève des transports et l'enflammé sur Notre-Dame de Paris, nous voici sur le tournage de mon nouveau long métrage. La confinée. La confinée, c'est l'histoire d'une Parisienne, seule dans son appartement, qui se commande à manger, et qui va voir sa vie complètement basculer. Sans trop vous en dire, sa livraison va avoir du retard, sa connexion Wi-Fi ne va plus fonctionner. oublier a oublié ses identifiants. Elle se retrouver seule, perdue, démunie, affamée, jusqu'à cette scène de rédemption où elle apprend à faire son pain elle-même. C'est très noir. J'ai vraiment voulu faire monter l'attention avec des scènes de FaceTime extrêmement violentes, tout en gardant mon approche splinétique, propre à mon style, avec ce personnage, qui abandonne totalement le regard des autres, ainsi que la vague d'hygiène, en posant une des questions fondamentales du 21 XXIe siècle. Pour qui se lave-t-on les cheveux Après tout, c'est vrai. Personne n'est le nez au milieu du crâne. Mmh. Pardon pour se fourrir rire. C'est fou parce qu'on travaille avec ces espèces de générateurs d'émotions qui sont les acteurs, et on pense qu'on est feeling proof. Insensible à assez imperméable, au final, des fois, un rire nous vient. Mmh. C'est terrible, ce dessin. Ça te plaît pas Si, j'adore. ce que je viens de dire. Bravo. Cool. Ça une souffrance, hein. On fait tout ça en verre. J'avais besoin de créer une œuvre sur ce que des milliers de personnes ont traversé. Appeler ça de l'opportunisme, moi, je vois ça comme du civisme. C'est un film historique que je fais, un devoir de mémoire que j'effectue, un biopic anonyme, donc universel. Beau. C'est beau et fort. Ouais. C'est dur aussi. Hein. C'est dur, beau et fort. Et grand. Dur, beau et fort et grand. Mais simple. Dur, beau, fort et grand mais simple. Ouais. Pour résumer. Je travaille toujours avec des anonymes non-acteurs. Ouais, c'est plus authentique. Pas d'agent, pas de contrat, pas de salaire. J'ai rencontré Magali Bertolin dans la file d'attente de mon franc prix. Durant 7h30, à 1m50 l'un de l'autre, j'ai tout de suite su qu'elle serait parfaite pour incarner cette jeune femme, ouais, perdante, nonchalante, voire molle. Celle qui commence un cours de yoga en live pour ne pas le terminer. Celle qui fait des apéros Skype à 10, mais okay. qui va se contenter de sourire bêtement parce qu'elle ne peut pas en placer une celle qui prend deux kg et demi aussi merde ça va pas là ça va pas cette espèce de mur d'eau là sur tes yeux ça, ça bloque on te perd ouais mais là enfin c'est un peu compliqué euh... je sais ouais, c'est compliqué c'est compliqué mais je vais essayer d'être clair en fait il faut pas que ta cuisine externe aussi terne qu'elle soit alterne ta cuisine interne celle-là il faut que tu la maternes ok, okay. Ouais. mais mais mais, euh, mais je fais fais pas exprès ouais donc... je sais personne fait exprès c'est la vie c'est dur hein. Moi, j'ai perdu ma mère très tôt, tu sais. Il y a trop d'eau. Moi, je veux de la chair, ok Je veux te voir. C'est bien, ça J'essaye comme ça Très bien. Ok. Regarde-moi. Ça tu c'est super que tu te coupes. Je crois pas que ce soit légal. Non, mmh. ouais. Ah c'est pas comme toi. Ah bah voilà, on est bêtes. Allez. Je fais quoi C'est super. Ok. Et là, tu as faim, tu manges. Euh, non, mais non, mais c'est pas cuit. C'est oh, pas cuit. Mmh. C'est pas cuit. Mmh. C'est pas cuit. Allô, Quentin Tarantino. Ouais, et là elle me dit. C'est pas, pas cuit. C'est pas cuit. Je te laisse. Ouais, je vais raconter ça à Martine. Non, pas Scorsese, ma, ma concierge. La forme du huis clos en appartement, c'est tout de suite imposable, à moi. Être confiné dans une maison avec un jardin, ça n'est pas du confinement. Ça s'appelle vivre en province. Il est 20h, il va falloir que tu trouves l'énergie pour applaudir le personnel soignant. Mais tu ne l'auras pas. D'accord. Tu cherches sans trouver. Je te dis pas action, l'action elle est là. A vous de Yes, Regarde. Wow. C'est fort ce qui vient de se passer là. Tu peux me laisser, s'il te plaît euh... Vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai besoin d'un moment seul. Je vais en fait... Maguire, je... Je respecter ça Je crois pas que le confinement ait fait sortir le meilleur ou le pire chez chacun. Non, plutôt le, le moyen. Le bon moyen. Mais je veux exprimer ça. Ah, euh... couper. Ok.